Le PND est une noble initiative, prise par nos dirigeants et chaque Togolais est convié à y mettre du sien. Allant dans le même sens de développement tant souhaité par tout citoyen togolais, l'entreprise nationale, DDMA Solutions, spécialisée dans la proposition de solutions numériques, est venue à bout des défis quotidiens rencontrés par les jeunes entrepreneurs et artisans en matière de gestion comptable professionnelle à travers sa première solution numérique dénommée « Compta ProArt ». C'est une application web et mobile de tenue de comptabilité utilisable sur smartphone et accessible de partout dans le monde. Découvrez par vous-même.